Bonjour à tous, ça va bien Alors, vous, vous en doutez, aujourd'hui on va parler d'API, on va parler de GraphQL, c'est quand même le but. Euh, L'idée c'est de vous montrer ce que nous on fait chez Expedia, notre qualification. pourquoi, et c'est la partie presque la plus importante, pourquoi on a décidé de passer nos API sur du GraphQL, quel est l'intérêt euh, Je ne dis pas que ça va résoudre tous vos problèmes, je ne dis pas que ce que je vais vous expliquer va forcément s'adapter à votre cas précis, mais au moins ça va vous donner des clés, nos clés de notre migration. Et pour comprendre pourquoi et comment on travaille, sur la partie qui va vraiment interagir avec les utilisateurs, donc la partie un peu plus front, globalement, une fois qu'on aura fini la migration, on aura un peu plus de 500 devs travaillant sur cette couche. Alors je ne parle pas de tous les services sous-jacents à tous les services de domaine, je parle vraiment de ce qui est plus ou moins front, c'est-à-dire la partie vraiment HTML, les applications mobiles, et les services qui leur envoient de la donnée. On est sur une grosse vingtaine d'API avec des métiers complètement différents, que ce soit pour les vols, les hôtels, que ce soit pour de la réservation, etc. Donc c'est très hétérogène. Et au final, on aura une bonne cinquantaine d'applications, de micro-applications, pouvant euh, interagir sans avec ces API-là. Donc c'est plutôt une grosse stack, c'est plutôt quelque chose d'assez important. Euh, et euh, avant de rentrer vraiment dans du GraphQL, l'un des points importants quand on fait de l'API, c'est euh, la. C'est pouvoir interagir avec l'API, savoir ce qu'elle fait. Qui ici écrit des API Alors, qui fait juste de la, euh, de la consommation d'API Très bien. Ça, c'est une de nos API, qu'on un appelle appeler maintenant un Legacy. Une API REST. Et si j'interagis pour la première fois avec une API, et je vois ça, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Je ne sais pas quels sont les champs. C'est volontaire, c'est illisible. Mais voilà, quelque chose d'énorme, c'est des, des centaines de lignes. Ça doit faire de mémoire, ça fait de la recherche de telle. On a beaucoup d'informations, on ne sait pas quels sont les types, on ne connaît pas les structures, on ne sait pas ce qui peut être nul, ce qui n'est pas nul, quelles sont les, euh, quelle est l'intention, et surtout quel est le besoin client. C'est ça qui est super important pour nous, euh, surtout quand on va interagir avec la partie, euh, qui, la partie web qui va interagir avec nos clients, c'est quel est le besoin du client, qu est qu quel est le problème qu'on résout pour eux. qu'au final, c'est pour eux qu'on travaille. Alors, en... sur les API REST, on va surtout avoir du Swagger, par exemple, ou des Open OpenAPI, des choses comme ça. Ce sont aussi très intéressants, mais il y a une limite. Encore une fois, ça va me donner des informations statiques, mais je peux avoir un, un Swagger au-dessus de ça, ou une Open OpenAPI. On va arriver sur des problèmes, je ne sais pas ce que l'API peut faire, je ne sais pas ce qu'elle peut manipuler, et est-ce que pour mon cas d'utilisation, est-ce que j'ai besoin de tout ça le deuxième problème auquel on s'est confronté, c'est on avait une API de trop. L'un des euh, effets de bord qu'on a eu, c'était on a besoin de mettre en place une nouvelle fonctionnalité, d'afficher un nouveau message sur différentes pages et sur tous nos points de vente, donc sur des Expedia.com, Koyuke, FR, etc., sur toutes nos marques, et d'avoir ça euh, sur tous les euh, devices, soit web, Android, iOS, etc. Et évidemment, quand on demande à des devs de mettre de l'information, ah ben, il y a ce service-là qui retourne un, une nouvelle, un nouveau message pour l'utilisateur, ben, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir chaque équipe individuellement qui va recréer un bout de la stack. Ouais, mais là, c'est pas utilisable dans mon cas, donc qu'est-ce que je vais faire Je vais réécrire tout un système pour juste consommer ce nouveau petit message. Alors, des fois, ça va être un peu plus compliqué que ça, des fois, là, c'est un cas un peu trivial, mais globalement... L'effet qu'on a, c'est que lorsqu'on veut mettre une nouvelle fonctionnalité en production, eh ben, il faut coordonner ça, c'est très compliqué, il faut le coordonner avec beaucoup d'équipes pour être sûr que ce soit fait correctement. Et lorsqu'on arrive sur des éléments tels que GDPR, ou l'RGDP en français, eh ben, on va s'amuser parce que ça c'est quelque chose qui est légal, on a beaucoup de contraintes légales, et il faut être sûr que ce soit fait partout, de la bonne manière. D'accord Le deuxième problème c'est la consistance, et on va le voir plus tard, mais... Pour un utilisateur, avoir la même euh, expérience et les, les données présentées de la même façon, c'est super important. Si je vous affiche des prix, mais sur différents formats, si le message n'est pas exactement le même, bah vous allez douter. Et ça, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas bon pour vous, parce que vous vous demandez quest ce qui se passe. Et ce n'est pas bon pour nous en, en termes de business, parce que si vous doutez, bah vous doutez, vous ne nous faites pas confiance. Et vous allez moins euh, acheter, vous allez aller sur un, chez un concurrent. Donc ça c'est vraiment, vraiment pas pratique. Et donc ça se manifestait comme ça. Donc en haut, on va avoir différentes expériences, que ce soit notre expérience progressive web app, uh, iOS, Android, on commence à avoir du Alexa, du chatbot, uh, tout ce genre d'éléments là. Et on avait plein de services. Donc qu'est-ce qu'on a fait bah, chaque, euh, Par exemple, si je veux avoir uh, iOS qui a besoin de, des informations du domaine A, ou, pour les hôtels par exemple, bah, on, on fait plein d'appels là-dessus. Après Bon, ben maintenant sur iOS, on veut mettre des choses pour les vols, on rappelle plein de services, etc. etc. Comme vous le voyez là, c'est juste pas pratique, au mieux. On a plein d'appels, on a des dépendances et des couplages forts entre nos services de domaine et euh, nos services, euh, nos interactions avec les clients. Encore une fois, si je dois faire passer des informations vers le client et sur plusieurs devices, ben c'est très compliqué. On n'a vraiment pas ces capacités-là. Alors ce qu'on s'est dit, c'est « Ok, on va simplifier ça. On va mettre une couche de service par-dessus qui va être plus proche des besoins de nos applications front. Et comme ça, on va abstraire nos services de domaine. Moins de couplage entre les applications front et les services de domaine. Plus pratique, plus facile. Et on arrive à quelque chose comme ça. Donc là, on a nos applications front qui utilisent nos nouveaux services on voit qu'il y a déjà moins d'interactions, que ces services-là, après, délèguent et, et rapatrient une partie de la, de la logique métier euh, et la laissent côté serveur et non pas côté client. Donc là, c'est beaucoup plus facile, déjà. Mais de temps en temps, on a, euh, par exemple, certaines applications qui disent « Ouais, mais il y a le service là, tout en bas, il fait quelque chose d'intéressant, et ça, ça j'aimerais bien l'utiliser directement. » Donc, pourquoi on fait juste pas quelque chose comme ça Je vous le montre comme ça. On va passer complètement en transverse, parce que c'est facile, on peut le faire, on a des contraintes de temps, on a les équipes produits qui disent « non, non, il faut que ce soit fait rapidement ». Pour une fois, ça passe. Bon, pour une fois, deux fois, au bout d'un moment, c'est juste, encore une fois, pas maintenable. On a, et surtout quand on est sur des applications mobiles, faire des changements de service, faire des, euh, des opérations comme ça, c'est très compliqué, parce que les utilisateurs ne mettent pas forcément à jour leurs applications. On a encore, et on le voit, des applications mobiles euh, qui datent de 2017. C'est quand même très compliqué d'avoir cette backward-compatibilité euh, pour faire tourner. Donc une fois qu'on est là-dessus, euh, on, on s'est dit, ok, il y a un pattern qui est intéressant qui s'appelle BFF, Backend for Frontend. L'idée est pas mal, donc je vous montre là, de là où on part. Et sur si on haut à gauche, on s'est dit, bah, sur l'application Progressive Web App, on va lui donner un seul service en dessous, c'est la règle. Elle ne parle qu'à un service, et cette, cette application-là va s'occuper de tout ce qui est... Euh, de faire toutes les interactions, de présenter la donnée d'une manière qui est cohérente pour l'application BFF, enfin, pour l'application PW, PWA, et comme ça, on, on va avoir cette couche-là, qui est euh, juste une interaction, on est très proche de ce que veut le client, on reste côté serveur, et c'est pas mal. L'autre avantage, c'est que l'application, encore une fois, à PWA, ne parle qu'à un seul service, et pas à 25, ce qui fait que mes, mes services 1, 2, 3, ou mes services de domaine, je peux les bouger, je peux les réfactorer comme je veux, tant que le contrat et tant que l'interface est la même, mon application de PWA ne le voit pas. Donc ça c'est intéressant pour les équipes BAC, de, de pouvoir comme ça déplacer des, des informations et réfactorer, et faire, ainsi de suite. Contrairement, si je reviens là où j'étais tout au début, euh, si je reviens sur cette partie-là, si le domaine A veut changer quelque chose, ça a de l'impact direct sur les euh, clients. Enfin, sur, les, sur les applications qui parlent avec les clients, et donc sur les clients. Et ça, c'est vraiment pas pratique, parce que ça, met, ça, ça introduit beaucoup de risques, euh, et évidemment, potentiellement des problèmes de prod. Donc voilà, on est sur du BFF, c'est pas mal. Euh, on, on commence à voir ça, mais la question c'est, comment est-ce qu'on fait de la scalabilité sur BFF Donc on a deux options, soit on fait un seul BFF pour tout le monde. Donc globalement, hop, si je reviens, ça veut juste dire, prendre la case qui est là, et l'étendre à tout le monde, dire bah, tout le monde parle à ce BFF-là. Pour tous les domaines, que ce soit les vols, les hôtels, la réservation, etc. etc. Avec, et toutes les équipes travaillent indépendamment euh, les unes des autres. Euh, donc, si je fais un seul BFF, le problème qu'on a, c'est que ça ne scale pas fonctionnellement. D'accord C'est-à-dire que j'ai toutes les équipes avec un point d'entrée, enfin, bon, du moins un point de sortie pour eux. Euh, ils utilisent tous la même chose. Ça crée un monolithe. Donc, encore une fois, mes équipes, que ce soit sur les vols ou les hôtels, sont indépendantes. Elles ont des cycles de vie qui sont complètement différents. Elles ont des cycles produits qui sont complètement différents. Et donc, créer un monolithe, c'est ce qu'on avait, et encore, on, on l'a encore, où globalement, on doit faire de la release cadencée, etc. C'est vraiment pas pratique. Et ça peut introduire des effets de bord. S'il y a l'équipe des vols qui a un problème, qui introduit un bug, et ça peut bloquer des features sur l'équipe des hôtels, etc., etc. Parce que justement, on a un seul point de release. La question dans ce cas-là, c'est ben, on en fait plusieurs des BFF, un par domaine. Et comme ça, l'application iOS, eh ben, elle va appeler le BFF pour les hôtels, elle va appeler le BFF pour euh, les vols, etc. etc. Pourquoi pas Le problème que ça a, c'est que ça réduit le... On a toujours plusieurs points d'entrée par rapport à nos applications iOS et Android. D'accord Donc on va avoir... C'est toujours un peu plus compliqué, c'est plus facile que ce qu'on avait tout au début, où on en avait une vingtaine. Là, on va en avoir plusieurs. Mais ce n'est pas vraiment pratique parce qu'encore une fois, on n'a pas un, un couplage très faible entre nos applications front et nos applications et euh, nos services back-end. Et surtout, ça ne résout pas un gros problème qu'on a, qui est la cohérence. Alors la cohérence, c'est plutôt intéressant. Si on prend la salle qu'on a ici, et on va faire si on fait une dizaine de groupes, et je vous demande de designer une API par qui va faire de la recherche de d'hôtels. Je suis à peu près sûr que je vais avoir une bonne dizaine d'API complètement différentes. D chacun va avoir des styles différents, que ce soit, certains vont peut-être faire du REST, d'autres du GRPC, d'autres du GraphQL, certains vont faire du, euh, du REST, du RESTful, du os etc., etc. Il y a tellement de possibilités, et même dans, un dans une certaine catégorie, et on le verra plus tard, la représentation du même type de données, bah, chacun va avoir des, données, des façons différentes. Et ça, quand on est... Avec des équipes qui travaillent, comme je l'expliquais avant, autour du globe, qui et et sont complètement indépendantes, et bien on va avoir encore une fois ces problèmes de cohérence, ce qui pour nous, et surtout pour nos clients, est compliqué. D'accord Et ce problème de cohérence a, a introduit un autre problème, qui est le problème de cohésion. C'est-à-dire que lorsque je vois, par exemple, un prix sur la partie, sur la, la réservation d'hôtel, il, il va être représenté potentiellement différemment que, que le que le même prix sur la réservation des vols. Et encore une fois, c'est compliqué pour l'utilisateur de comprendre et de pouvoir dire « Ok, j'ai la même expérience partout ». Alors REST est super intéressant. Le but ici, ce n'est pas du tout de troller sur REST. Voilà, on ne va pas s'amuser à ça. Mais REST, a... Dans les... REST est très ouvert. Il n'y a pas de standard globalement. Alors, on s'appuie évidemment sur les verbes HTTP. Si vous voulez plutôt sur du RESTFORM, sur du RESTOS, vous avez des, des recommandations, mais globalement, il n'y a pas vraiment de... Euh, Et si on veut s'amuser à faire, par exemple, à exprimer une date, on a 18 façons de le faire. D'accord Je peux exprimer une date, donc en type de retour, sur un format comme ça, un format euh, année, mois, jour. Ça, c'est une date valide, c'est un format valide. Je peux m'amuser à faire le format plutôt américain, le format US, avec un mois, jour, année. Je peux faire un format européen, jour, mois, année, et pourquoi pas du ISO, ou du timestamp, ou peu importe. Et après, si je rajoute le temps, comment est -ce que je, quelle représentation est-ce que je prends pour les time zones, etc., etc. Et ça reste, ne me donne pas la réponse là-dessus. Et il faut que je sois sûr que, par rapport, que pour toutes mes équipes, pour avoir justement ce, cette cohésion, cette cohérence dans mes API, il faut que toutes mes équipes retournent des informations comme une date, de la même façon. Et encore là c'est un cas trivial. Lorsqu'on est sur des éléments plus compliqués, la divergence est encore plus grande. Chaque équipe va avoir des façons de faire différentes, parce qu'elles sont complètement indépendantes. L'autre élément, je le mentionnais avant, par exemple, c'est le prix. Si je dois retourner à prix, je fais quoi? Quelque chose qui est comme ça, le signe euro avec euh, un prix, mais ce n'est pas le bon format ça. ça. En Europe, on est plutôt habitué, enfin surtout avec l'euro, à avoir le symbole à l'arrière. Ou je peux avoir le trigramme, donc EUR, USD, GBP, etc. C'est une autre façon de le faire. Je peux avoir du tuple. On met le trigramme d'à côté, on met le, euh, la valeur. Et encore une fois, c'est ça le gros problème, c'est que tout est possible. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tout est possible. Et donc il faut pouvoir avoir cette cohérence pour nos utilisateurs. Donc nous, on essayé de faire quelque chose, c'est de, de, de définir un nouveau standard. Qui avait déjà vu ce XKCD Globalement, vous prenez n'importe quel système et vous avez une série de standards. Et quelqu'un a dit « Non, mais c'est pas possible, on a 14 standards qui sont déjà là ». Bon, ben on, va en créer, on va créer maintenant le standard universel qui marche pour tout le monde et qui est super. Quelques mois plus tard, on a 15 standards. Globalement, c'est ça l'histoire. Et c'est ça le risque. Donc ça, c'est une complexité, et ça, c'est qu'au niveau euh, du management que ça peut se résoudre. C'est-à-dire ben, voilà, Il faut que la solution soit cohérente pour tout le monde, techniquement, il faut qu'elle soit applicable pour tout le monde, techniquement, et il faut qu'il y ait une volonté de rentrer là-dessus. Donc ça, c'est le petit point, faites attention quand vous faites de la migration, et quand vous créez des nouveaux standards, ça peut être compliqué, et vous pouvez vous retourner avec juste un autre standard. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là Sur le comment sur le pourquoi, pardon. OK. Donc, comment Alors, sur le comment, on va... Euh, L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait une API qui est ce qu'on appelle une cohesive API Il faut que ce soit uniforme, il faut que je puisse comprendre ce que l'API fasse. Mais vous le voyez, il y a une petite astérisque. Donc l'astérisque, elle vous dit, il faut que, faut que les équipes soient euh, faiblement couplées, donc que chaque équipe puisse faire de la release quand elle veut. Certaines vont pouvoir faire du, euh, du déploiement continu, si elles sont confortables avec ça. Certaines vont faire euh, de la release cadencée, parce qu'elles sont confortables avec ça, etc. etc. Donc comment est-ce qu'on a ce couplage-là Comment est-ce qu'on partage une euh, terminologie et une nomenclature qui est euh, identique voilà, comme, je, comme je disais, les dates, les prix, ça ce sont des types simples. Mais après, quand on est sur des types plus compliqués, il faut que ce soit plus facile, comme ça, quand on crée une nouvelle euh, expérience front, et ben, ça paraît cohérent. Ce n'est pas comme si on avait juste concaténé 5 API ensemble, mais tout est complètement disparate. Donc, c'est ça la cohérence qu'on veut avoir au niveau de notre API. Il faut qu'elle soit homogène. Et après, on a différents clients euh, avec des différents besoins. Si je prends par exemple une API, euh, enfin, un client web et un client avec Alexa, donc tout ce qui est. Euh, Chatbot, ils n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, un client web, lui, va avoir besoin d'une image. Donc, pour une image, on peut retourner l'URL, le, euh, le type, le texte d'accessibilité. Si vous avez été à la keynote ce matin, c'est très très important, vraiment faites-le. Euh, donc, ça, c'est très intéressant pour un, pour, une API, enfin, pour un client web. Mon chatbot, l'image, ça n'intéresse pas trop. D'accord. Donc, comment est-ce que j'ai cette hétérogénéité-là euh, comment est-ce que je réponds à ça Ou comment est-ce que je réponds à des cas plus précis où j'ai juste besoin de ces 3-4 champs en plein milieu et, et pas de tout le reste Comme ça, je ne me retrouve pas avec devoir parser et comprendre euh, le premier set que je vous ai montré et comment est-ce qu'on avance avec ça Donc, nous notre, notre réponse, encore une fois, c'est un cas précis, c'est d'avoir un seul schéma. Donc, Pour faire du schéma, encore une fois, c'est comme ça que je réponds à la partie « c'est cohérent, je sais ce que j'ai », j'ai ce côté découvrable, d'accord Parce que le schéma me dit exactement comment j'interagis avec l'API. Le schéma, ce qui est intéressant, c'est que, que ça a un effet d'abstraction layer, pardon, je pas le mot français, euh, de couche d'abstraction, où globalement, en dessous, je peux changer ce que je veux, tant que le schéma est consistant, mes clients ne le voient pas, d'accord parce que c'est le schéma qui me donne toutes les interactions possibles et pas le service. J'ai un service qui envoie de la donnée dans le schéma, enfin qui répond au schéma, qui le propage, mais c'est tout. La deuxième partie importante, euh, et ça c'est pour n'importe quel type d'API, surtout quand vous êtes avec des api publiques, c'est à quelle question euh, doit répondre, à quelle question de mes utilisateurs, de mes clients, euh, répond mon API. C'est pour eux que je travaille. Et ça, ça va être très intéressant lorsqu'on va avoir des équipes domaine qui vont faire de l'API. Généralement, on va se retrouver avec des trucs très très compliqués, avec beaucoup de terminologie. Mais cette terminologie-là, cette complexité-là n'est jamais euh, ou très rarement exposée au client final. D'accord Vous, quand vous faites de la, de la recherche de vol, ce qui vous intéresse, c'est que vous allez de A à B. Euh, vous avez telle compagnie, tel vol, euh, à telle date, des choses comme ça. Toute la complexité du domaine des vols, ça vous intéresse pas. Vous n'avez pas à l'avoir euh, parce que ça, ça c'est beaucoup trop compliqué. Ça, c'est le système interne. Donc, c'est à ça qu'on doit répondre avec ce type d'API-là. Encore une fois, on est sur des API front, très haut niveau. Euh, et donc, voilà, c'est. Vous voulez aller de euh, New York à Paris, c'est ça, ça votre séquencement. Votre hôtel, il sera là, pas plus que ça. D'accord Toute la complexité, encore une fois, on ne doit pas l'avoir. Donc, ça, je vais le mentionner. Et le but après, c'est de pouvoir faire, c'est faciliter le travail des applications vraiment front, quand une fois que ce soit sur du web, sur euh, des API, sur des applications mobiles, etc. L'idée est que pour eux, pour les, vraiment les développeurs front et les applications front, ils puissent euh, se focaliser sur une chose, innover pour les clients, être sûr que l'expérience utilisateur, l'expérience client, soit la plus euh, simple possible, la meilleure possible. Ils ils passent leur temps sinon à juste essayer d'adapter toutes les API euh, avec les différents styles en disant, alors si je reviens par exemple sur un des premiers slides, euh, hop, si je reviens là, ici, une partie des équipes passent leur temps à dire, alors, eux, ils font les choses comme ça, donc je dois maintenir cette façon de faire, par contre, eux, ils font les choses complètement différemment, mais il faut le maintenir aussi, parce que c'est tout ce qu'on a. Et donc ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, c'est potentiellement un risque, en termes de complexité, c'est des risques en bug, parce que voilà, les choses sont faites différemment, et donc ils sont obligés d'avoir des façons d'accommoder de, euh, tout le monde, et ça c'est vraiment pas pratique. D'accord Donc l'idée c'est d'avoir des choses qui soient bien faites, c'est que l'API renvoie quelque chose qui soit cohérent pour le front, et que le front puisse s'utiliser facilement et pouvoir se focaliser sur leur métier. Vous vous en doutez, on utilise GraphQL pour faire ça. Surprise Donc avec GraphQL, euh, qui connaît pas du tout GraphQL Ok, super, bon, on va en parler un peu plus. Donc GraphQL, c'est un langage. Query Language QL, d'accord, C'est pas plus que ça. C'est une spec qui a été développée par Facebook en 2012 de mémoire. Et l'utilise toujours. Euh, et maintenant, alors depuis novembre l'année dernière, il y a la GraphQL Foundation euh, qui est sous l'égide de la, la, la, la fondation Linux et, et c'est eux qui gèrent la spec. Et donc GraphQL, encore une fois, c'est un langage. Allez voir la spec, c'est plutôt lisible. Euh, et ça vous dit ben, comment, vous, comment vous pouvez interagir ou comment vous pouvez structurer un schéma. Après, vous avez des implémentations client et serveur. Côté serveur, euh, la plus répandue, ça va être du euh, Node.js. Je peux vous montrer l'exemple. Après, il faut avoir des, des implémentations, GraphQL Java est très bien. Vous allez avoir du GraphQL dans à peu près tous les langages, notamment bon, les langages les plus populaires. L'un des gros avantages, vous vous souvenez de WYSIWYG What you see is what you get. Ben, c'est à peu près le même principe. Vous savez ce que vous avez. Vous savez que là, vous avez un type hôtel, un type vol. Ça a une propriété euh, departure date, arrival date, des choses comme ça. Donc vous avez un schéma. Le schéma vous dit ce que vous pouvez faire. Donc, Juste à partir de là, c'est beaucoup plus lisible. Et le gros avantage par rapport à... Donc, mais ça, vous pouvez l'avoir avec l'Open API par exemple, ou du Swagger, qui vous décrit presque ce que vous avez. Le désavantage, c'est vous avez ce que vous voulez. En GraphQL, ça, c'est une des grosses forces. Vous sélectionnez explicitement les champs dont vous avez besoin. Donc si j'ai pas besoin d'un champ image parce que ça n'a pas de sens, ben, je le sélectionne pas. D'accord Donc ça, c'est très très intéressant. Je vais pouvoir avoir des requêtes qui sont très variées, en termes de taille, en termes de complexité. En fonction de mon besoin, et cette requête-là va répondre à mon besoin. J'ai pas à avoir soit à devoir mapper quelque chose de hyper compliqué, comme le premier exemple, mais juste pour, pour utiliser un champ. Et c'est bien pour ça que les équipes allaient complètement à côté, parce que ça c'est trop compliqué, j'ai pas besoin de ça. Je veux juste ce petit élément-là. Donc je vais recréer une partie de la, euh, de la boîte. Et ça c'est pas bien. Et là vous pouvez justement avoir ces éléments. -là. En termes d'architecture. Ben on, on arrive là-dessus maintenant. On va avoir quelque chose, un point d'entrée pour tout le monde, Donc, que ce soit du PWA, du, du IOS, etc. On parle parler à un point d'entrée, pas plus. Et ce point d'entrée-là, son but, c'est vraiment de répondre aux questions des clients. Encore une fois, je le répète, c'est super important. Et ça, c'est un des gros éléments pour nous, c'est de, ré, de répondre aux besoins clients. On n'est pas là pour répondre, à du, on ne fait pas du service à service, on fait vraiment du service pour le client. Il se trouve qu'au lieu, lieu de quelqu'un interagisse directement avec une API, on leur met un truc un peu plus sympa, une interface web ou une interface mobile, c'est quand même plus sympa. Et donc nos services doivent pouvoir répondre « ben, Comment est-ce que je recherche un hôtel Quelles sont les revues pour cet hôtel euh, Quels sont les vols disponibles pour aller de New York à Paris etc., etc. ?» C'est ça le but. Et après, on va avoir des services graphiques spécialisés, les vols, les hôtels, etc. qui eux vont gérer la complexité, Appeler les services plutôt métiers et faire justement cette interface-là. En termes, si je regarde un peu plus et si j'enlève euh, la grosse partie bleue, on va avoir ça. On va avoir un point d'entrée sur notre schéma. Donc on va avoir un schéma pour tout le monde. Je l'ai mentionné avant, cette cohérence, ne pas avoir à maintenir plusieurs types d'API, avec plusieurs différences, et, et là, nous on, fait, on a décidé d'avoir un gros schéma pour tout le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a du couplage. Je l'ai mentionné, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc c'est pour ça qu'on va avoir en termes d'architecture un point d'entrée avec un reverse proxy GraphQL. Alors globalement, et je peux, je peux vous montrer des exemples, c'est, euh, on le fait en Node.js, parce que l'implémentation Node.js de chez Apollo, c'est la seule qui fait ce qu'on appelle du schema stitching. Donc c'est globalement de la concatenation de schémas correctement et qui le fait à plutôt à haut niveau. GraphQL, Java ou d'autres, ne le font pas forcément. Donc nous, on est parti sur ce reverse proxy-là en Node.js. Et on va avoir tous les sous-services qui sont en rose au milieu, qui vont dire, ben, moi, j'expose une partie du schéma pour les hôtels, moi, j'expose une partie pour les vols, etc. Et le reverse proxy, lui, va dire, OK, je concatène tout le monde, et comme ça, quand je regarde le, le résultat final, eh ben, c'est juste un schéma cohérent. Ça a l'air monolithique, mais au final, en dessous, c'est complètement séparé. Et tous les services qui sont au milieu, je peux les réaliser quand je veux. Et ils sont vraiment spécialisés. Et les équipes, que ce soit pour la réservation d'hôtel ou pour les équipes pour la réservation de vol, travaillent indépendamment. Donc elles ont cette autonomie-là. Mais au final, pour les applications front et au final pour les clients, on a cette cohérence. D'accord Alors, je l'ai mentionné. Le service ici, le RAS proxy, c'est du Node.js. Par contre, et ça, c'est notre euh, nos habitudes de développement, on est plutôt sur des sur des stacks JVM. Alors Java par, par défaut, certains font du Scala chez nous. Et euh, donc, c'était plus facile pour nous d'avoir une partie euh, sur la JVM, sur les services du milieu. Donc là, on s'est dit, ok, comment, quelle est l'expérience développeur qu'on va avoir Ça aussi, aussi c'est important. Si vous regardez GraphQL Java, qui a déjà regardé GraphQL Java deux-trois personnes, c'est vraiment bien fait, c'est super puissant, mais c'est compliqué. Il y a deux façons de le faire. Soit vous avez un schéma euh, texte, qu'on appelle un SDL, ce qui ma definition language. Vous envoyez ça, mais bon après vous devez gérer les types en interne et vous devez gérer exactement comment tout ça est, euh, est, est mappé. Ça peut introduire des, des problèmes, genre ah ben j'ai oublié d'ajouter la, la nouvelle propriété euh, non, alors qu'elle était ajoutée ici. C'est beaucoup de maintenance. Donc soit vous le faites comme ça, soit avec GraphQL et Java, vous avez une API programmatique. Où là, vous appelez euh, un builder globalement, vous vous dites bah là j'ai un champ machin, j'ai un champ bidule, mais c'est beaucoup beaucoup de code. C'est très compliqué à faire. Et surtout quand on a beaucoup d'équipes, comme je vous le dis, on va avoir sur cette partie-là de la stack, au final jusqu'à 500 développeurs, tout le monde qui s'amuse à maintenir ça, c'est juste l'enfer. Donc c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Donc ce que nous on a fait, c'est qu'on a créé GraphQL Kotlin. On aime beaucoup Kotlin. Euh, est... Qui, qui connaît Kotlin Qui a déjà joué avec du Kotlin Cool euh, Donc Kotlin, c'est un langage fait par Jabrain, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et c'est beaucoup moins verbeux que Java. Et par rapport à GraphQL, ça marche vachement bien, parce que les langages sont sémantiquement assez proches. En GraphQL, j'ai la, euh, la notion de type nul ou non nul. Donc j'ai cette capacité en GraphQL, bah, ce champ-là, il sera jamais nul. Ce qui est très intéressant côté client, pour pouvoir après faire du nul check ou pas. Par contre, des fois, je peux dire bah, ce champ-là, il est nul. Et euh, cette, ce concept-là existe en Kotlin. Donc c'est voilà, ce genre d'éléments qui nous disent que Kotlin bah, et GraphQL, ça marche plutôt bien et je vais vous montrer comment ça passe. Donc globalement, ce qu'on fait avec du GraphQL Kotlin, l'idée, c'est vous prenez des classes et avec ça, vous en faites un schéma. C'est très très très proche de ce que vous allez faire lorsque vous faites du REST avec des, des REST contrôleurs en Spring ou sur des stacks équivalentes. C'est exactement la même expérience développeur. Donc toute la complexité, nous on l'a abstraite. On mis, sur la complexité schéma, on l'a mise dans GraphQL Kotlin. Après nous, en interne, on maintient un SDK qui, qui intègre GraphQL Kotlin histoire de faire encore plus d'intégration, mais ça c'est du custom Expedia. Et donc GraphQL Kotlin c'est open source, il y, le, il y aura le lien à la fin. Et ça vous permet de gérer du schéma GraphQL à partir de type Kotlin via réflexion. Donc globalement, vous lui donnez une, une liste de classes et il vous, il vous génère à partir de ça un, euh, un schéma GraphQL valide. En dessous, ça utilise GraphQL Java. Notre idée, ce n'était pas de réinventer la roue. On n'avait pas envie de passer du temps et de la complexité à réinventer un moteur GraphQL, surtout qu'il soit compatible avec la spec, ce n'était pas notre but. Notre but, c'était juste de faciliter la génération du schéma et l'expérience le, développeur. C'est pour ça qu'on a fait le Kotlin. Et à partir de ça, hop, on va juste passer sur autre chose. Est-ce que vous pouvez lire au fond C'est bon Donc ça marche comme ça. Hop. Donc là, j'ai créé déjà des services. Euh, alors, je peux vous montrer rapidement comment ça marche. Hop, on est ici. Euh, pour le coup, c'est du... Sp alors... Là, je l'ai fait en Spring Boot avec euh, WebFlux, pour la partie réactive. GraphQL Kotlin, vous utilisez sur ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout euh, couplé à Spring Boot, quoi que ce soit. Vous pouvez faire ça sur... Il euh, y a une application, je l'ai fait avec du Micronote aussi. J'ai un exemple avec Micronaut. vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. C'est vraiment pratique. Et ici, alors, hop, c'est là la partie intéressante sur le schéma. J'ai une interface, elle ne fait rien. C'est juste une interface qu'on appelle le markup. C'est comment est-ce qu'avec Spring, je vais pouvoir récupérer toutes les instances de Query. Qu en GraphQL, vous avez trois types d'opérations. Vous avez les requêtes, Query, qui sont globalement les, les opérations de lecture. Vous avez les mutations, qui sont les opérations d'écriture. Et vous avez les souscriptions pour tout ce qui est streaming. D'accord Donc là, j'ai créé une interface, juste encore une fois, pour que Spring puisse aller me récupérer tout ça via l'injection de dépendance. Euh, et pour cette démo-là, je fais que de la requête, je fais pas de mutation, etc. Mais bon, marche de la même façon. Je prends mes requêtes. On a créé quelques, ici un élément de configuration pour dire « ben Va regarder seulement dans les packages qui sont en... » Je vais vous montrer. Par exemple, ici, les packages, les packages qu'on supporte, c'est tout ce qui va être dans Expedia. Ça permet de ne pas aller chercher complètement euh, ou d'avoir de des types qui sont complètement ailleurs euh, dans, des, dans des jars qui vont être exposés. Euh, on va avoir, en termes de hook, Hop, attendez, je l'ai... Où est-ce qu'il est passé euh, sur Surtout hook, donc ça va être des, des points d'intégration pour, par exemple, avoir des types particuliers. Donc il y a quelque chose qui s'appelle le type scalaire en, en GraphQL, Ou là, ça va être comment faire passer un UUID euh, pour un type primitif, ou une URL pour un type primitif. Donc ça, avec les hooks, hop, il est ici, par exemple. Donc là, j'ai dit, ben, la classe java.net, URL, et ben, en fait, Hop, elle va ressembler à ça, donc comment est-ce que je la serialise, sérialise comment est-ce que je la valide Donc ça, c'est les types scalaires, ça ne marche que globalement pour des types qui vont être représentés à travers une chaîne de caractères, donc UID, URL, ID, tout ce genre de choses-là, pour pouvoir avoir des types très particuliers, et faire de la, conversa de la conversation simple, ça marche bien. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, hop, je reviens, euh, le schema printer, c'est celui de chez GraphQL Java, et comme ça, je peux juste Lorsque je démarre l'application, avoir le schéma, le SDL, dans la console. Vous n'êtes pas obligé, mais nous on le fait comme ça. Euh, et le reste c'est juste un peu de wiring avec euh, Webflux. Donc on va revenir sur comment est-ce qu'on développe. Hop, je vais juste enlever ça. Donc ici j'ai une conférence, c'est un composant. Voilà, c'est juste du Spring, d'accord. Vous appelez ça REST Controller d'habitude. C'est exactement le même niveau, même chose. Et je vous l'ai dit avant, comme ça, ça va être ma requête de départ. Je vais juste faire du markup. Non, je ne veux pas faire la mise à jour. Euh, et je fais juste ça. Voilà, j'ai ma query. Donc ça, c'est ce qui va être exposé. Et on va faire quelque chose du genre. Donc je crée une fonction euh, conference. Et on va faire. Hop. Non, ça ne c'est pas ce que je veux. Pas de paramètres. Alors en, quand vous faites la sélection de type, là où il y a la sélection de champ. En GraphQL, vous pouvez avoir des arguments. Là, en l'occurrence, euh, je n'en ai pas demandé. Euh, hop, où est-ce que je l'ai mis du, du, du, single conf. Hop, Et je dis hop, quelque chose comme ça. J'ai créé mon type conférence, nom, année, mon URL. Donc ça, c'est un cas qui est évidemment très simple. Mais après, vous pouvez appeler d'autres services Spring qui vont faire des choses plus compliquées. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai ma conférence. Je retourne un objet, je sélectionne. Pour le coup, ici, je fais l'instanciation d'objets. Enfin, c'est une, da, une data class, donc c'est une classe un peu, peu spéciale en Kotlin, parce qu'elle a des, euh, des, certains types de constructeurs, elle a du equal hash code qui sont générés, etc. Rien de très compliqué, ça c'est un, un bon vieux pojo, ou un bon vieux modèle, et je fais des choses comme ça. Maintenant, si je lance ça, hop, on va lancer, et on va prier pour qu'il n'y ait pas d'effet démo pour une fois. Donc là j'ai Spring qui démarre, vous voyez ici euh, mon schéma, donc là j'ai toute la partie là sur le schéma, donc j'ai bien un type conférence, qui est exactement ce que fait ma Data Class. et dans mes requêtes possibles, donc ici sur ce, sur ce type requête, ça c'est un type spécial, ben, j'ai un champ qui s'appelle conférence, qui retourne quelque chose qui fait de la conférence, et ici quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est non nul. Donc je ne peux jamais avoir de nul lorsque j'appelle conférence. Si je veux faire que conférence soit potentiellement nul, euh, ici, je vais juste changer le type de retour. Je vais faire conférence. En Kotlin exprimer une nullabilité, ça se fait avec la, le point d'interrogation. Et si je relance, hop, yes. Hop. Allez, hop, on y va. Ici, ben, J'ai plus ce point d'exclamation. Donc, ça me, ça, pour tout utilisateur GraphQL, ou tout, euh, tout système qui va générer du, du code client à partir d'un schéma GraphQL, ça ben, dit que ce type-là, il doit être nul. Il peut être nul, et donc il va falloir le gérer. Donc, comment ça marche Hop, si je vais ici. Donc, cette application-là, c'est quelque chose qui est open source, ça s'appelle Playground. C'est fait par Prisma. Euh, vous, si vous avez déjà utilisé Swagger, en termes de UI, c'est franchement pas pratique. D'accord C'est petit, alors je vais vous mettre un tout petit peu plus... Euh, hop, pour que je puisse voir. 16. Est-ce que vous pouvez voir correctement au fond Ouais Si vous voulez, je fais plus grand. Bon, si vous dites rien, on va dire que c'est petit. Oui. <rire> euh, et donc, en GraphQL, par rapport à ce que me dit la spec, bah, je, peux, je sais ce que j'ai. D'accord Donc là, j'ai mon type conférence, et comme j'ai un schéma, bah je peux faire de l'autocomplétion. Ça, c'est vachement intéressant. d'accord Donc ça, Et je peux sélectionner ce que je veux. Donc si j'ai le seul élément, la seule requête que je peux faire. C'est pour ma conférence. Et dedans, je vous l'ai dit, je sélectionne ce que je veux. Donc je peux avoir ici un nom. Voilà. Je lance, j'ai le nom de ma conférence qui revient. Le type de retour, vous voyez, c'est du JSON. Euh, un, alors, la structure est prédéfinie dans le sens où ici vous avez un bloc data qui va contenir votre réponse vous, avez, vous pouvez avoir un bloc error euh, qui va contenir les erreurs qui vont tourner et un bloc extension pour de la méta information des données de, de tracing etc ici comme j'ai pas d'erreur et j'ai pas implémenté d'extension j'ai juste des data et à l'intérieur de ça eh ben, j'ai un objet ici de type conférence donc lorsque je regarde la documentation j'ai ici conference, J'ai le type, etc. Donc je sais exactement ce que j'ai. Et encore une, donc je sais ce que j'ai et j'ai ce que je veux. Donc là je veux l'année. Et puis ben quelqu'un d'autre va pouvoir dire bah ben, non moi je veux euh, sur le website, Hop j'ai l'URL. Et ça c'est pratique. Lorsqu'on est sur des schémas qui sont beaucoup plus compliqués et de mémoire nous pour l'instant on est au début de notre migration vers GraphQL et on a déjà 500 types en production. <rire> Donc du, comme ça commence à du gros schéma. Faire des choses comme ça et pouvoir avoir cette flexibilité-là de je sais exactement ce que je veux faire, c'est vachement intéressant. Et à partir de là, on va pouvoir commencer... Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'amuser un peu plus. Hop, Je retourne sur Intage. Euh... Top query. Euh, donc là, on va pouvoir commencer à faire des types un peu plus compliqués. Donc là, je l'ai déjà écrit. C'est une façon de le faire, il y en a plusieurs. Si je veux avoir des, des points d'interaction, euh, des points d'exécution un peu différents. Donc là, je vais juste faire un... ici, comme ça il sera utilisable. Je remets ma query, comme ça, le... ça, ça fera partie du chemin. Et, dans... et je veux un service ou une requête qui me permet d'interagir avec des présentations. Donc soit je demande ici toutes les présentations, soit j'en demande un seul et ça va aller chercher un service un peu différent qui va, va s'exécuter différemment. Donc on va déjà regarder ce que fait euh, celui avec tous les services. Hop, donc je vais relancer. Ici, euh, donc là, le type scalaire, je ne vous l'avais pas montré avant. Et vous allez déjà avoir un truc sur la prochaine démo. On peut avoir de la description dans le schéma. Ça, C'est super intéressant d'avoir vraiment des descriptions. Et j'ai mes nouveaux types, donc mon type présent, euh, présentation avec du détail, j'ai de l'abstract, pourquoi pas, l'abstract peut être nul, j'ai du booléen, euh, des choses comme ça. Et ici, là vous avez pas l'exemple du talk où je peux passer un, un argument, et, et on le fait comme ça. Donc comment est-ce que ça marche Si je reviens sur Playground, je, juste, je recharge le schéma, ils sont bien là. Alors ça c'est un autre truc intéressant que je vais vous montrer, je vais faire talks, id, speaker, hop, je peux appeler deux requêtes en parallèle. À la fois, donc là, il y a une requête HTTP qui descend. Et quand je dis que c'est de l'HTTP, si je vais ici, euh, vous voyez vraiment. Alors, hop, je vais essayer de vous le mettre plus plus gros. Là, vous voyez que c'est vraiment juste le texte sérialisé enfin, en, en, en termes de chaîne. Une requête HTTP qui descend. Et après, lorsque je suis sur un environnement fédéré comme ce que je vous ai montré, et bon, on va pouvoir distribuer les requêtes en parallèle et en termes de performance, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, j'ai mes conférences, j'ai mes présentations, et je vois que j'ai une présentation avec l'ID 42, et a priori, c'est moi le speaker de l'ID 42. Donc, là, si je veux faire du talk, les arguments sont passés par nom, et pas par position. C'est relativement pratique, surtout quand vous commencez à avoir 2, 3, 4, 5 arguments. Et pareil, je dois sélectionner, donc, si j'ai des détails, j'ai quelque chose d'un peu plus grand, et hop, on va avoir d'informations. D'accord Est-ce que c'est clair pour l'instant Super. Hop, ça devrait aller. Hop. Si on avance, euh, je vais vous montrer autre chose, Hop. quelque chose qui fait de la présentation. Donc là on va se dire qu'on a un autre service dans notre architecture, dans notre entreprise, qui va parler de présentation. Alors c'est un peu redondant avec les talks, je sais bien, c'est pas beaucoup d'idées. Euh, et donc, on va avoir en GraphQL des types polymorphiques, donc des unions et des interfaces. L'idée, c'est la suivante. L'union, c'est deux types qui n'ont rien à voir, qui ne partagent aucune information, mais qui ont juste une interface, enfin, un, un point commun, un nom commun. L'interface, c'est comme une interface en, en Java ou en Kotlin. Là, vous allez avoir par contre des types communs, d'accord des propriétés communes. Donc, je vais vous le montrer ici. Ici, j'utilise une interface. Donc, c'est une interface Kotlin. Et, parce que j'ai des types communs, d'accord? Donc, euh, title, speaker ID. Ça, ça va créer une interface Kotlin. Si je veux un type union en, en GraphQL, c'est une interface Kotlin. Je vais l'appeler une type parce que je, hop. Et si je fais juste ça, donc c'est du markup, ça, ça va devenir une, un type union en GraphQL. Pour du Kotlin, ça reste de l'interface toute simple. Donc, ça, hop, on va l'enlever, c'est pas intéressant. Et après, par contre, je vais avoir des types concrets qui vont les implémenter. Donc, ici, j'ai des présentations standalone, où on a juste un title and speaker ID. Et par contre, lorsque je suis sur des présentations faites par des sponsors, et ben là, j'ai une valeur sponsor qui apparaît en plus. Les deux qui sont là, les deux overrides que vous voyez là, viennent de l'interface. Le gros avantage avec ça, c'est que ce que j'aurais fait, normalement, hop, je l'ai ici, normalement, j'aurais fait, euh, il est où non, non, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. J'aurais mis. Est-ce que c'est est -ce est fait par un sponsor, et j'aurais mis un boulet, un vrai-faux Ça, c'est pas vraiment pratique, d'accord Pourquoi Parce que c'est la logique que tous mes clients doivent avoir. OK, si c'est un truc présenté par un sponsor, dans ce cas-là, j'affiche une icône avec un... Qui définit les sponsors ou le nom du sponsor ou que sais-je. Alors que là, parce que j'ai un type qui est pour les sponsors, bah je sais exactement ce que j'ai. Et donc ça marche comment Vous allez voir, c'est assez simple. Hop, on va démarrer un autre service. Donc là, en termes de schéma, j'ai bien mon interface GraphQL et j'ai mes types de présentation qui l'implémentent. Donc si on vient ici. Localhost 8081, euh, Playground, pardon, je vous remets ça correctement, en 16 et en light. Donc ici, hop j'ai mes présentations. Speaker ID et title, ça c'est mes, mes champs partagés. Et après, il y a une petite syntaxe un peu particulière, ce qu'on appelle un fragment, c'est un bout de schéma. Ou un bout de sélection et je dis que, et parce que je sais alors je vous montre par ici présentation euh, hop. donc ici j'ai mon interface et j'ai deux implémentations sponsor type et euh, standalone et donc si je fais lorsque je suis sur un type sponsorisé et ben dans ce cas-là je demande le sponsor et voilà donc là j'ai ma présentation Ici, j'ai le premier, c'est un, un type standalone, ça c'est juste moi qui parle. Le deuxième, c'est par rapport à, à notre propre source qu'on a, c'est sponsorisé par Expedia, ce coup-là, et je sais exactement ce que j'ai. Et pour vous montrer qu'on est bien sur les types d'implémentation, ça c'est de la magie noire de chez GraphQL, j'ai un champ spécial qui commence par double underscore, qui s'appelle type name, qui me retourne le type GraphQL effectif. Standard presentation, sponsor presentation. Donc avec, avec de la, du polymorphisme, ça c'est super puissant, ça c'est un truc que j'adore. Je peux comme ça avoir beaucoup d'informations. Euh, hop, on va, aller, on va revenir sur la présentation. Alors, nous les, les challenges qu'on a, on a un changement de technologie. Il faut que les gens s'habituent à GraphQL, s'habituent à comment créer des services, comment optimiser les services en termes de perf, ça c'est important. C'est un, un changement de mindset. -dire, ben non, on n'expose pas tout le domaine compliqué. On fait ce qu'il faut pour les clients. C'est très important. d'accord. Donc, avoir ce changement-là, euh, ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail avec les équipes, leur montrer comment faire, comment créer un bon schéma. Des euh... quick tips les, les champs. Alors, je ne vous ai pas montré là, mais nous, on a créé plein de champs partagés comme ça, avec des types money, date, euh, tous les types basiques commencez avec ça et après vous verrez comment au fur et à mesure recréer des, champs, des types plus compliqués. Euh, il y a quelque chose qui s'appelle les liens, c'est comme les jointures en SQL, c'est le même principe, pour aller taper sur des autres parties du schéma et faire de la réutilisation. Donc là si j'avais sur mes types présentation Speaker ID, j'aurais pu aller créer un lien, et ça ça se fait très très bien avec GraphQL JS pour aller euh, requêter euh, Speaker avec un ID récupérer des informations et faire en sorte que ça a l'air très cohérent. C'est vraiment comme les jointures en SQL. Et comme on sait ce qu'on a, on a exactement les informations dont valent les utilisateurs. on a du schéma, on peut avoir des choses comme ça. Donc là, c'est ce que nous on appelle, euh, c'est la stack de chez Apollo, qu'on utilise, on aurait pu le re redévelopper nous-mêmes. Donc on demande à tous nos utilisateurs, tous nos clients, là pour le coup applicatifs, de s'enregistrer. On leur demande d'enregistrer de, leurs opérations, puis on a un peu de contrôle sur ce qui est fait, et on peut avoir des éléments comme ça en disant bah, le type property, en fait c'est hôtel, ça va servir au même, euh, il, il a un ID, un, une image, un nom et euh, un badge, et il, est utilisé, il a été utilisé en production par 41 clients pour le type ID, donc il y en a 41 qui, qui veulent, et sur six opérations différentes. Donc ça c'est super puissant, parce que je sais exactement ce qu'il y a. Le deuxième avantage à partir des choses comme ça, et ça c'est quelque chose que supporte GraphQL nativement, c'est le type déprécié, enfin c'est l'information deprecated. Et donc je peux, c'est beaucoup plus facile pour moi, de dire, ben alors ce type là, je ne peux pas l'enlever encore parce qu'il est utilisé. D'accord Et ça, ça, comme on envoie toutes les informations de tracing à Apollo, un peu comme quand vous faites du Zipkin ou, des, ou du Haystack pour avoir des informations de tracing distribuées, et ben on peut faire des choses comme ça. Ça c'est ce qu'on a mis en pull request. Je lance une pull request, et alors, on va faire tous les tests, unit tests, etc. classique. Mais ça, ça me dit pas si je vais casser des clients. S'il y a une requête d'un de mes clients qui va être cassée. Avec ça, ben, je vais pouvoir dire, ben, j'ai mon nouveau schéma. Est-ce que ce schéma-là a cassé n'importe quel client D'accord Parce qu'on sait, si vous vous souvenez, ici on sait qui fait quoi et qui demande quoi. Donc là, je vais dire, ben, ma pull request, c'est tout simple. Je fais juste passer un champ de euh, non-nul à... Les champs peuvent être nuls. Ce n'est pas un problème ça. Euh, Tout le monde devrait pouvoir les gérer. Un, un petit mot pour dire que oui, donc, la nourriture est servie dans la galerie, les pâtes sont servies dans la galerie, mais ne vous ruez pas, ça va se servir vite, vous n'allez pas attendre super longtemps, mais pas la peine de faire une cohue pour y aller, ça va aller tranquillement. Merci. <rire> très bonne très importante information. Euh, donc là, on peut, au niveau de la pull request, on envoie les informations, et là, ben, cette pull request qui ne devait pas poser de problème, eh ben, si, elle avait été, euh, euh, si elle avait été poussée en prod, eh ben, elle aurait cassé quelqu'un, elle aurait cassé un client. d'accord Je ne vous l'ai pas mis là, mais j'ai plus d'informations disant exactement qui, quand, comment. Et là, pour le coup, nous, on fait on regarde sur les cinq derniers jours de trafic, et est-ce qu'il y a au moins un client qui a cassé quelque chose On automatise tout. Donc Là, c'est c'est une vue de notre pipeline. Donc, on, nous, on est généralement sur du continuous delivery. Euh, ici, alors vous voyez par exemple, là, on déploie. Là, on release, donc on fait passer les, euh, le load balancer sur la nouvelle version et au milieu, on fait des tests. Donc c'est on fait ça en Canary Deployment, donc on a des tests comme ça, on regarde si le schéma est toujours valide, pas qu'il y ait de race condition, on fait plus de tests euh, avec les instances déployées. Voilà. on automatise, on automatise, on automatise, comme ça les gens peuvent se focaliser sur le schéma et sur l'interaction client, c'est super important. Et les derniers liens, donc je vous remercie, je suis Guillaume Chebel, développeur chez Expedia, le lien sur GraphQL Kotlin. Encore une fois, amusez-vous, ouvrez, ouvrez des, des pull requests, des issues, et tout ce que vous voulez, on apprécie beaucoup. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non Pas d'épée. vas-y Alors la question c'est, pourquoi est-ce que personne n'a pensé à standardiser les types de base euh, C'est très compliqué à, à standardiser ce genre de choses-là, ouais, c'est très simple. Euh, si je prends le prix par exemple, ça, ça va beaucoup dépendre des pays, ça va beaucoup dépendre... C'est très propre au, euh, au site internet. internet. Non, pas de souci, c'est très, imp très important euh, de savoir que les pattes vont être servies. C'est très important. <rire> ça marche. Euh, donc c'est très compliqué. Les dates, c'est quelque chose d'un peu plus générique, mais encore une fois, ça, ça dépend des formats, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, c'est plutôt de la culture au niveau de l'utilisation qu'au niveau de la spécificité, euh, où là, ça devrait être un peu plus compliqué. Après, il y a un type ID et des choses comme ça qui existent dans la spec, mais plus que ça pour une spec, c'est très compliqué, elle doit se permettre de rester hyper générique. Oui D'accord, alors la question c'est comment est-ce qu'on gère euh, l'internationalisation sur la date C'est une question très intéressante, on est, euh, donc nous, la plupart de nos requêtes prennent en paramètre un objet qu'on appelle l'objet de contexte qui va nous dire je suis sur le site expedia.com, la locale à utiliser ça va être euh, IN, INUS ou ISMX ou des choses comme ça, et donc à partir de là et ça c'est quelque chose qu'on dit à nos équipes toute information doit être localisée côté serveur donc les dates, par défaut Lorsque tu, notre, notre type date à nous, il va avoir le type, une, une propriété formatée et tu vas pouvoir avoir la date formatée par rapport au, au site ou du moins à l'expérience utilisateur sur laquelle tu es. Donc, ça, c'est fait server-side. Je vous conseille vraiment de faire de la localisation partout, server-side. Tout ce qui est accessibilité, le fait de gérer le côté serveur. Comme ça, si vous devez changer un bout de texte, vous le changez côté serveur c'est déployé partout. D'accord Ça, c'est vachement plus facile. Autre question Oui Euh, alors la question c'est en reste quand on a flux binaire, on peut faire un endpoint spécifique comment est-ce qu'on le fait en GraphQL je suis pas sûr que GraphQL soit le mieux pour ça je sais qu'il y a des alors j'ai vu des fonctionnalités je crois sur la stack GraphQL JS où il y a des fonctionnalités d'upload de, de fichiers par exemple surtout sur des mutations c'est possible après est-ce que est, tu veux le faire vraiment avec du GraphQL ou pas nous on fait on a pas on, au final on fera passer que 90% à mon avis de notre de capacité en GraphQL il y a des éléments où on va peut-être rester sur du reste, ou sur d'autres choses. Donc là, c'est est-ce que GraphQL est le bon outil pour ça Potentiellement pas. Après, c'est du passage d'informations, où tu peux faire passer des, des bytes en, sur l'imitation. Ça, ça, ça me paraît un peu contre-intuitif par défaut. Hein. Autre chose Allez, Je suis encore là toute l'après-midi, euh, si vous avez des questions. Oui, ah, oui. Tu parlais de, des problèmes que, euh, des, des applications qui n'étaient pas mises à jour. Oui. Oui. Comment vous gérez ça, versionner vos web Alors, la, la partie GraphQL, en l'occurrence, n'est pas versionnée. C'est un point d'entrée, il y a un schéma. Alors, c'est un schéma qui évolue avec le temps. Il n'est pas figé pour toujours, évidemment. Euh, sur la partie, justement, ça, c'est le cas précis des, des applications natives. On a, nous, dans nos configurations, des façons de gérer ça. Et les applications, les devs qui travaillent sur les applications mobiles ont ces capacités de dire, bah, sur, la, sur la version numéro euh, 2017.1, ben on le f... ça c'est possible, et cette fonctionnalité elle n'est pas dispo, pour, euh, la... elle n'est que dispo à partir de 2019-2 par exemple. Donc on... c'est du versioning, mais côté client. L'application GraphQL c'est la même pour tout le monde. Enfin le schéma GraphQL c'est la même pour tout le monde. Super, alors dans ce cas bon appétit, bonne conférence, et à bientôt